Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo qui va vous présenter la base de données Géoref. Géoref est une base de données bibliographique, c'est-à-dire que c'est un outil qui va recenser, qui va signaler de la documentation scientifique. Par documentation scientifique ou par littérature scientifique, on entend principalement des articles issus de revues, mais également des livres, des actes de congrès, des cartes donc, GeoRef est un outil produit par l'American Geosciences Institute. Et ce qui fait son intérêt par rapport à des bases de données plus généralistes, comme par exemple le Web of Science, c'est sa spécificité. C'est-à-dire que c'est la base de données qui est la plus complète à ce jour en ce qui concerne les sciences de la Terre, les géosciences. Les principaux domaines couverts par cette base sont évidemment la géologie au sens large, mais aussi la paléontologie, la minéralogie, la stratigraphie. Alors, c'est un outil qui est payant. Si vous passez par Google et que vous cherchez Géoref, vous tombez sur ce site dont je vous ai mis la page de présentation, mais vous n'avez pas accès au contenu du site. Vous n'aurez pas accès aux références ou seulement à certaines références gratuites, mais en tout cas pas à l'intégralité des références présentes dans Géoref. Par contre, si vous êtes étudiant à Sorbonne Université, vous avez l'accès à l'intégralité de la base de données en passant par le site de Sorbonne Université et en vous authentifiant. Vous tapez euh, Sorbonne Université pour avoir accès au site. Lorsque vous y êtes, vous allez cliquer sur Formation, puis la Bibliothèque de Sorbonne Université. Et ici, vous allez retrouver la page consacrée aux ressources en ligne. Vous cliquez sur Accès aux ressources et avec la lettre G, on va tomber tout naturellement sur Géorève. Alors, ce qu'on vous conseille, c'est de passer directement par la recherche avancée dans Géorève, ce qui va vous permettre en fait de faire une recherche tout de suite plus précise. Donc, imaginons que je. Doit faire une recherche sur les aires marines protégées. Je tape mes mots-clés dans la barre de recherche. J'ai la possibilité de choisir un champ de recherche. Ici, on est dans quelque chose de très classique dans les bases de données. Donc, on peut faire une recherche auteur, une recherche dans le résumé, dans le titre ou encore dans le sujet. Ici, on va laisser une recherche dans tous les champs. On peut également, si on veut affiner notre recherche, rajouter des lignes de recherche. Donc, je peux choisir de faire une recherche sur les armes marines protégées et choisir un auteur qui a particulièrement écrit sur le sujet. On peut jouer sur les opérateurs booléens en élargissant la recherche en choisissant le ou. On va pouvoir également limiter notre recherche d'emblée. Si on connaît déjà le type de document que l'on va rechercher, on peut choisir... De limiter notre recherche aux cartes, aux monographies, aux articles ou encore aux thèses. Idem pour la langue. Et on va pouvoir également choisir de limiter notre recherche à tous les articles qui sont revus par les pairs. Ça, c'est quelque chose de très intéressant que propose GeoRef et on va y revenir un petit peu plus tard. Une autre manière de rechercher dans GeoRef, c'est de passer directement par le Thésaurus. Alors, le Thésaurus va permettre, en fait, de saisir un terme de recherche. Et de trouver des termes valides qui donneront des résultats pertinents. Alors, on va faire une autre recherche sur les armes marines protégées et on va voir ce que ça donne. C'est une recherche qui a donné beaucoup de résultats. Et il va donc falloir l'affiner quelque peu. Sur le côté, Géoref nous donne des possibilités d'affinage de cette recherche. D'une part, nous avons la possibilité de classer différemment les résultats. Ici, pas possible de les classer par nombre de citations, mais on peut les classer par date ou par pertinence. On peut également choisir de limiter la recherche aux articles revus par les pairs. Alors, l'évaluation par les pairs, on parle aussi de peer reviewing c'est un principe fondamental de la recherche, selon lequel, avant la publication d'un article dans une revue ou avant la publication d'un résultat de recherche, on va le soumettre à un comité d'experts, on parle aussi de comité de lecture, qui vont donc donner un avis sur le dit résultat ou le dit article. C'est une méthode qui va donc permettre de valider les résultats de la recherche scientifique. Si on clique sur « Revue par les pairs », on a donc 272 résultats. On est sûr que ces résultats sont des résultats scientifiques, que les revues concernées sont des revues sérieuses et donc que tous ces résultats peuvent être cités dans une bibliographie. On va ensuite pouvoir affiner encore en filtrant par type de document, en choisissant par exemple uniquement les abstracts ou uniquement les monographies, en filtrant par type de sujet, en filtrant par langue, euh, en filtrant par nom de revue ou encore par date, en choisissant une période donnée. Si on fait une recherche assez récente, on va pouvoir voilà, choisir des dates euh, plus récentes. De cette manière-là, on affine encore la recherche. Donc, comme je vous le disais en introduction, GRF est une base de données qui va signaler, qui va indexer des documents. Néanmoins, le texte intégral n'est pas inclus dans la plateforme. Alors, comment trouver le texte intégral une fois qu'on a sélectionné un article, une référence qui nous parle et qui semble pertinent pour notre sujet On clique sur l'article en question. On va avoir un résumé de l'article, on va avoir une référence de l'article et puis on va avoir des mots-sujets. On a également une notice descriptive assez complète qui nous est fournie. Si on veut accéder au texte intégral, il va falloir se reporter dans ce petit encart en haut à droite et cliquer sur le bouton « Vérifier l'accès au texte intégral ». Ici, ce qui se passe, c'est un lien qui est fait avec les autres ressources électroniques de Sorbonne Université. Donc, il va falloir ensuite cliquer et automatiquement, nous sommes redirigés vers le texte intégral, si on l'a. Ici, il est disponible par exemple en PDF. Voilà, donc ça nécessite quand même quelques clics supplémentaires. Néanmoins, ce qui est intéressant, c'est que la, la connexion, le lien se fait automatiquement et qu'on n'a pas à aller chercher le texte intégral sur une autre base. Autre chose d'intéressant au niveau de l'exploitation de cette référence, on va pouvoir la citer directement en cliquant sur le bouton en haut à droite « Citer ».« Géoref » va nous proposer un style de citation par défaut, mais qu'on peut changer. Alors, il n'y en a pas autant que dans, dans un logiciel de citation de référence bibliographique comme Zotero. Néanmoins, on a les principaux euh, styles. Donc, on va pouvoir choisir un style de citation. On peut copier directement la référence et l'insérer dans une bibliographie. Si on retourne à notre page de résultats, on va pouvoir également sélectionner différentes ressources et constituer si on le souhaite, un panier. En cliquant dessus, on a la possibilité d'exporter ces différents éléments directement, de les enregistrer dans mon compte si on a un compte, de les citer ou de les envoyer par mail. Alors ici, le conseil pour tout ce qui est exploitation de référence, c'est vraiment de se créer un compte. Ça se fait très simplement en cliquant en haut à droite. On peut donc se créer un compte avec un mail, un mot de passe. Euh, C'est évidemment totalement gratuit. Et la création de compte va permettre d'aller plus loin dans l'exploitation des résultats, notamment en enregistrant nos recherches, en se créant des alertes, des piles RSS. Voilà, nous avons fait le tour de GeoRef. Merci à tous et à toutes pour votre écoute.